On bon. S, allez, plutôt allez bon. on est bon. Non, on est bon. S, on est bon. Je vais bon. Allez, allez, allez. Ah, euh, par contre la vitesse euh, le vent il est complètement... Ouais, non ah, pas par vitesse, allez, ah, bon. bon. bon. pas bon temps, euh, pas par vitesse pas ah, oui. est pas bon on dit... ah, la pas pas pas bon pas par temps, pas alors vitesse allez on Voilà, c'est le meilleur, c'est bien. Ah il est pas Après, on se fait le paradis, là. On est bon ouais, on est bon. Je suis en train de faire le F2, Yann, qui n'est pas un coup long va parking Eh bien, ça m'avait manqué. Ah bien. Bon, alors tu vas faire un tour de piste tout seul, d'accord tu vas faire un tour de piste tout seul. Tu vas prendre le lâcher hein? Euh... Non, si tu ne peux pas... Moi <rire> <continue. rire> je veux bien, y'a pas de problème. Ok, donc tu vas faire un tour de piste. Un seul, oeuf, collage, atterrissage et pancelé. Attends. Ok. Tiens, tu vas me préparer, je te prends les commandes, tu en donnes ton carnet de vol. C'est Le propre Delta en montée initiale, en pied, pour de pistes pour un On descend, on descend, on on on Arrive au-dessus de l'Alpes. Oui, on est du pied droit. Une chambre de fond une anti tête pour un Yankee Del Pop dégagé de parking Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner.